C'est le beau dans ma tête ah. C'est le beau bien dans ma tête C'est le beau dans ma tête ah. C'est le beau dans ma tête Je voulais juste être à la fête Je voulais trouver un fête. Dans mes pensées, dans la verse Un peu triste ce que je verse mon père, Un peu de soft Je me demande si j'ai les tofs Si je perds, si j'explose, je dirais non pour faire les tofs Tu m'as pu Moi j'aime pas ça, je veux pas être la tête d'affiche Qu'est-ce qu'on s'en prend la tête d'affiche si si si, si, si c'est ma rue Je préfère quand personne me calcule Je pense à rien d'autre qu'à mes barrières yeah. Je me suis mis tout un tas de barrières yeah. C'est le dans ma tête. Je voulais juste être à la fête. Je voulais couvrir la fête. Dans mes pensées dans la l'inverse. Eh, eh, eh. Un peu de tristesse que je verse. Eh, eh. C'est le dans ma tête. Je voulais juste être à la fête. Je voulais couvrir la fête. Dans mes pensées dans la l'inverse. Eh, eh, eh. Un peu de tristesse que je verse. Eh. Un de ces gars qu'à la vingtaine, et qu'a besoin d'aucun conseil, est, qui sait faire ses propres chants, ouais bah j'aime tout le monde J'ai tourné ma vision vers le ciel J'ai misé tout ce que j'ai sur un logiciel Chaque étape de ma vie comme une finale de l'idée des champs Devant le but je me donne faire preuve de précision J'ai du mal je voulais juste être à la fête, je voulais à la paix. Dans mes pensées, dans la verse un peu triste est-ce que je faire